Hey, bonjour à tous, donc, tout d'abord, petite note, donc je réenregistre l'introduction puisque j'ai eu un petit problème euh, avec mon dictaphone, euh, mon dictaphone qui me fait la petite blague de se désynchroniser tout doucement euh, en n'avançant pas assez vite au niveau euh, temps et donc je peux pas avoir une séquence d'une de, demi-heure de vidéo euh, qui, est, euh, qui est constante sur toute sa durée, plus il y a du lag sur la caméra euh, diffusée, c'est pour ça que là je ferai une petite découpe et que je vais pas laisser la caméra pendant tout l'enregistrement euh, quoi d'autre euh, quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre hum. donc voilà je réenregistre et euh, ben bah, voilà euh, donc on va fermer ça histoire de laguer un peu moins alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tutoriel vidéo sur l'installation d'obs studio un logiciel d'enregistrement et de diffusion live très complet facile d'utilisation et disponible sous GNU linux debian ce qui est une première on peut le dire pour un logiciel de cette classe-là. Euh, C'est un logiciel multiplateforme, donc il est aussi disponible sur d'autres plateformes comme Windows, macOS 10, ainsi que de nombreuses distributions Linux, euh, si pas toutes, euh, comme par exemple euh, Ubuntu, Mint, donc euh, un dérivé d'Ubuntu, Andy Linux, Emabuntus, Arch Linux, Manjaro, Fedora, Red Hat Linux, OpenSUSE, Gentoo, NixOS. Euh, Rapportez-vous la description pour plus d'informations euh, sur les systèmes d'installation autres que Debian et ses dérivés. Donc euh, pour la procédure d'installation pour cela, donc ce, de ce que j'en sais. Euh, ces autres systèmes ne seront bien sûr pas abordés dans ce tutoriel. Euh, donc nous nous concentrerons sur, euh, les, sur Debian et ses dérivés. Donc, le tuto consistera à la compilation manuelle à partir des sources, comme indiqué dans la documentation officielle, pour une Debian ou ses dérivés. Et pas au-delà. Donc euh, cette opération prend une trentaine de minutes au grand maximum et n'est pas particulièrement compliquée, surtout avec de la documentation en français, euh, en anglais, ainsi qu'une petite vidéo. Euh, je tiens à noter que les utilisateurs d'Ubuntu et de ses dérivés comme Mint ou EmmaBuntus euh, n'ont pas vraiment d'intérêt à compiler depuis les sources, puisqu'ils peuvent télécharger un paquet fait depuis les PPA. Euh, Rapportez-vous aussi à la description. Dans, les, euh, dans la description, il y aura des liens, et, euh, voilà, parce que c'est plus rapide d'utiliser un paquet tout fait que de compiler à partir de la source. Euh, dernièrement, avant de commencer l'installation, jetons un coup d'œil à ce qu'est la diffusion en direct et ce que peut faire OBS Studio. La diffusion en direct sur les plateformes de live streaming consiste à envoyer un flux vidéo en temps réel aux serveurs de l'hébergeur qui traiteront et le diffuseront aux visionneurs, aux gens visionnant le live. Euh, le protocole RTMP, Real Time Messaging Protocol, est assez utilisé dans ce domaine et permet efficacement de diffuser jusqu'à de la très haute définition, donc souvent 1920 par 1080 voire de la 4K je crois, à 60 images par seconde. Les limites sont bien sûr la puissance de traitement de la machine, faisant l'encodage vidéo et audio, et la bande passante montante de la connexion utilisée. Euh, une annexe à la fin de, vidéo, à la, fin de la vidéo euh, sera consacrée aux paramètres importants euh, lors d'une diffusion en direct, pour bien commencer à utiliser OBS Studio. Les contenus divisés sont divers, euh, Jeux vidéo, art, spectacles, concerts, événements naturels ou artificiels divers, démolitions, éclipses, les machines comme les imprimantes 3D, euh, des compétitions de jeux vidéo, d'avancement de projets, des podcasts, euh, la limite restant toujours la bande passante montante et l'imagination de l'organisateur. Euh, les hébergeurs sont nombreux, comme YouTube, qui propose un service de diffusion en direct, donc, un, peu de, un peu de tout comme contenu, donc euh, les choses les plus populaires, donc de, des événements sportifs. Donc match de basketball, euh, de... Qu'est-ce que c'est ça Un ball, non Je sais pas. Euh, donc ça c'est du, du tennis. Euh, après, donc les chaînes d'information qui diffusent en direct aussi, ainsi que les radios. Euh, donc qui diffusent euh, leur contenu. Euh, du jeu vidéo, bien sûr. Ça c'est un des contenus plus populaires. Euh, de la musique, euh, avec des vignettes un peu bof, mais bon. Euh, ça reste de la musique, hein, mais bon, qu'on télécharge de, de la vidéo en même temps pour écouter de la musique, c'est pas forcément la meilleure idée, autant aller sur une web radio qui diffuse que du contenu audio. Euh, voilà, dernier live stream, les, les diffusions directes qui vont pas tarder à arriver, euh, les gens qui font des petites, euh, des petites diffusions comme ça au pif, avec Google Hangouts, euh, qui n'est pas non plus couvert dans ce, dans ce tutoriel, euh, des animaux, oui, parce qu'on peut filmer aussi un nid, euh, donc voilà, une autre possibilité, donc des événements naturels, et de la technologie, euh, voilà. de la NASA qui fait OK aussi apparemment sa petite chaîne. Euh, et donc voilà. Et ça c'est une crécelle, c'est ça. Euh, je ne saurais pas dire. Euh, donc pour pour YouTube nous y voilà. Euh, après nous avons euh, Twitch euh, qui a racheté Justin.tv. Point Justin TV qui était en fait un service de diffusion en direct mais vraiment consacré pour euh, la diffusion, euh, donc le live casting, donc diffuser sa vie en direct toute la journée euh, qui a été racheté par Twitch, donc euh, Justin TV a fermé mais Twitch euh, se concentre sur les jeux vidéo euh, Là par exemple nous avons le championnat américain de Pokémon enfin jeux vidéo, jeux de cartes et compagnie, Hearthstone, Minecraft, World of Warcraft euh, donc euh, la plateforme par excellence pour celui qui veut diffuser du jeu vidéo euh, Hitbox, une autre plateforme de diffusion de jeux vidéo Uh, Picarto.tv uh, qui est encore une autre, une autre plateforme, mais cette fois-là c'est pour la diffusion d'art, donc uh, les time, la, fin, de, la diffusion de, de dessins, d'animation, de musique, uh, ce genre de choses. Uh, donc nous y voilà. Uh, L'utilisateur pour regarder la diffusion directe peut utiliser dans son navigateur le plugin Flash, comme nous avons pu le voir dans Picarto. Est-ce que je pourrais ouvrir uh, Picarto oui, j'ai pas Flash euh, J'ai pas Flash installé dans AceWizzle C'est pour ça que j'avais le droit à un petit euh, Je pourrais, voilà Oups, j'ai dois être Flash Installed euh, Pour, euh, comment on appelle ça Pour Twitch, c'est pareil Et pour euh, et pour Hitbox, c'est pareil Donc avec le plugin Flash Player Qui est horrible dans son navigateur euh, Youtube supporte l'HTML5 Il fait, donne un lecteur HTML5 Et d'autres hébergeurs, j'ai discuté avec Hitbox Et apparemment, eux aussi prévoient de passer à à un, comment on appelle ça, à un lecteur HTML5 mais pour l'instant c'est pas encore fait. Euh, les Media Center comme la Freebox ou, l XBMC, ou XBMC, Xbox Media Center qui est, est depuis peu codi, euh, implémentent aussi des moyens de visionnage intégrés. Euh, donc, euh, par exemple la Freebox supporte Twitch. Euh, enfin, euh, sous Linux, la commande live streamer euh, permet de pouvoir depuis son lecteur favori, pour moi VLC, Media Player. Mais pour, possiblement SM Player, Dragon Player, de pouvoir lancer, enfin euh, visionner un, une diffusion en direct. Depuis les plus grands hébergeurs, malheureusement, je crois. -motion, YouTube, Picarto, Inbox, ils sont tous supportés, il n'y a pas de problème. Euh, donc, euh, oui, apparemment, le stream est fini. Donc, on va retourner sur la page. Oui, euh, les, les pages n'étaient pas à jour. Hein. Je vais actualiser tout ça. Ça charge. Euh, donc on va aller prendre notre truc Qu'est-ce qu'on a là Twin Galaxies Live, bah, c'est très bien. Parfait. CTRL-C. Match CTRL-V. Et d'abord, il faut quand même mettre Live Streamer. Donc là, il va détecter euh, ce qu'il y a euh, sur la page que je lui ai donnée, sur l'URL sur que je lui ai donné. Donc il va voir le plugin qui pourrait lui servir à pouvoir interpréter euh, et euh, récupérer le, le flux. Là, il a trouvé un plugin pour Twitch. Et donc il me donne les différentes qualités disponibles. Je vais lui demander euh, du Medium. Et là, il va m'ouvrir dans VLC si ça ne si ça va pas trop foirer. Euh, il va m'ouvrir dans VLC, euh, voilà, il me euh, démarre VLC, slash user, slash bin, slash VLC. Et nous y voilà, donc euh, le gars est en train de parler, il vit son truc, et ça c'est euh, une discussion qu'on peut parfaitement faire avec OBS Studio, nous verrons ça à la fin de la vidéo dans l'annexe. Euh, donc, nous y voilà. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup plus que ça, hein, c'est assez parlant. Euh, bien sûr, je suis en médium, mais le gars diffuse apparemment en haute qualité. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Mais c'est un sacré plateau qu'il a quand même. Hein. Je dois quand même de, de avouer, il y a quand même des, des live streamers qui ont, de, qui ont du moyen. Euh, peu importe. Bye. Voilà. Euh, donc voilà la manière, par exemple, que moi j'utilise pour regarder des diffusions en direct, puisque je n'aime pas le player YouTube, euh, non plus que j'aime avoir Flash installé dans mon navigateur. Donc c'est le c'est le moyen que j'ai trouvé. Fermé. Euh, du point de vue de la diffusion, par contre, sous Linux, euh, malgré de nombreuses solutions euh, clés en main pour euh, Windows comme xSplit, Mirelli Section ou même l'Open Broadcaster Software (OBS) depuis 2012, un logiciel libre, euh, rien d'autre que de longues commandes euh, comme celles que j'utilisais auparavant pour euh, diffuser, euh, compliquément à, à mettre en place et utilisant FFmpeg ou Avecon, euh, n'était disponible euh, pour euh, Linux. Donc, euh, c'était pas très pratique du tout, euh, car OBS euh, même s'il était libre, avait été écrit pour Windows et pas pour d'autres plateformes. Euh, maintenant ça a changé. OBS Studio est une réécriture d'OBS par la même équipe. Il est presque mûr et multiplateforme et même à terme destiné à remplacer OBS. On peut voir directement sur le site de OpenBootcaster Software euh, que la dernière version d'OBS classique date de novembre 2015 alors que la dernière version d'OBS Studio date du 15 mai, nous sommes le 2 juillet. Donc c'est quand même un petit peu vieux, mais pas tellement. Euh, donc c'est un programme assez jeune, il ne supporte pas encore toutes les fonctionnalités d'OBS, même s'il en a des supplémentaires, comme la possibilité de diffuser plusieurs lives en même temps. Euh, Je n'ai jamais testé, mais apparemment il est capable de le faire. Et malheureusement aussi, les nombreux plugins qui ont été développés par la communauté pour OBS classique euh, sont souvent incompatibles avec OBS Studio mais euh, l'API d'OBS Studio euh, sera euh, bien supérieure à celle d'OBS Classique, donc permet d'envisager des choses encore meilleures, mais dans le futur. Euh, cependant, euh, le résultat euh, que l'on peut obtenir avec OBS Studio est tout à fait honorable. Il euh, y a aussi un autre petit défaut à cette jeunesse, qui est surtout visible sous Linux, puisque pour Windows 7 ou macOS, il euh, y a des paquets déjà disponibles. Euh, vu qu'il y a 12 milliards de distributions Linux, il n'y a pas vraiment de paquet disponible, en tout cas pour les distributions euh, Debian. Donc il va nous falloir le compiler à partir des sources. Donc après cette très très très très très grosse introduction, euh, commençons par quelques vérifications. À tout de suite hey Alors nous y revoilà, Donc, nous allons pouvoir nous attaquer à l'installation d'OBS Studio. Euh, donc juste pour vous montrer, hein, bien sûr, donc je n'ai pas le paquet OBS, on peut aller voir dans Synaptic. Hop. OBS. BS. Non, il n'y en a pas. Euh, on va quand même descendre à O. L M -N O. OBS Build, voilà. Il n'y a pas de OBS Studio donc on va pouvoir commencer euh, donc la compilation et l'installation donc nous, nous nous retrouvons sur si possible je peux ok on va le faire différemment Hop. Voilà. voilà nous y revoilà euh, donc directement euh, par euh, le tuto sur l'inux donc studio la version classique n'est pas disponible, et donc il y a des paquets pour Archinux, Open, OpenSUSE, Ubuntu et Gentoo, mais nous on va le construire depuis la source. Hop, ça on n'a plus besoin. Et donc nous y voilà. Euh, première étape. Donc là on a la version en anglais. Bien sûr, il y a la version en français qui va être ici. Hop. Donc le tuto sur des biens faciles. C'est exactement la même chose. Ce tuto-là, c'est juste une traduction de ce tuto-là. tuto-là, par moi bien sûr, qui date de mars, mais ça n'a pas changé. Donc on va commencer par vérifier qu'on a bien une version d'OpenGL supérieure à la 3.2. Donc voilà, supérieure à 3.2. Donc on ouvre un terminal, une console comme vous voulez. Hop, pas besoin d'être en super utilisateur. Entrée, nous y voilà. Nous avons le OpenGL Core Profile qui est en version 4.1, euh, ce qui est supérieur à 3.2. Donc on est bon. Ensuite, on va vérifier qu'on a bien toutes les dépendances euh, qui peuvent être requises. Euh, donc, on passe à Debian, puisqu'on puisqu a intéressé de l'installer sous Debian. Voilà. Non, paraît là voilà. Donc on va installer euh, tout le bazar qu'on a besoin, donc build essential pour. Euh, pour construire à partir des sources, package config, CMake, Git et euh, check install. Donc Git pour télécharger, CMake pareil pour, pour faire la compilation et check install pour euh, faire le paquet. Donc on va tester ça tout de suite. Non, il n'y a pas besoin d'un conquérant. Donc je me mets. Ah oui, d'accord. Euh, je me mets en super utilisateur. Euh, bien sûr, euh, juste avant, un petit sudo apt get update. Ne f... fait pas de mal. Avant de faire toute installation avec aptitude ou apt, un petit apt-get update ne dérange jamais. Donc, ah, m'ont déjà mis le sudo, tant mieux. J'assure, tout est déjà installé chez moi, donc j'ai rien à voir. Euh, donc, nous y voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va encore télécharger des paquets parce qu'on n'a pas encore fini. Euh, donc, euh, X11, donc tout ça, ce sont vraiment les dépendances du paquet, de les dépendances pour, euh, euh, pour euh, OBS Studio. Donc, on va faire pareil. Euh, ah non, ça c'est mon... Il ouais, faudrait que je le... Euh, nous y voilà. Donc, pareil, on a déjà fait le update update. Donc, on y va. Tout le monde est déjà installé. Les petits paquets sont déjà installés, donc c'est parfait. Ensuite, euh, fmpeg donc il faut vérifier qu'on l'a bien euh, normalement c'est le cas euh, moi c'est le cas puisque je l'ai déjà là euh, et qu'est-ce que j'en avais dit sur mon tutoriel euh, donc voilà euh, de ce côté là nous sommes bons euh, ensuite on peut installer euh, les codecs AAC mais les codecs AAC qui ne sont pas libres euh, ça en plus je crois que c'est un code par google euh, mais en soi donc c'est pas libre et vu que je suis militant pour le logiciel libre je vais pas les installer ça ne dérange pas pour faire un streaming et ça dérangera pas non plus les clients puisque ça après c'est traité par les serveurs mais apparemment il y a des gens qui ont besoin euh, qui ont besoin de ça euh, donc ça nous intéresse pas en soi euh, voilà donc ça ça nous intéresse pas mais ça peut peut-être intéresser ça personnes euh, ensuite on va installer un paquet des backports parce que sinon ça compilait pas je me rappelle bien avoir eu problème euh, donc c'est pas compliqué que ça donc euh... J'ai pas eu à leur taper voilà. euh, donc donc on choisit bien le dépôt gcbackports, install nous y voilà entrée et pareil moi c'est déjà installé donc il n'y a pas de problème euh, ensuite ensuite ensuite ensuite on va créer un dossier donc là je suis euh, dans ma racine donc je vais créer donc dire euh, un dossier, donc OBS, install OBS. Donc je vais créer install installation, sans espace le dossier, OBS Studio. Voilà. Donc maintenant je vais change directory installation, installation OBS Studio. Et voilà, je suis dans un dossier vide, le dossier que je viens de créer. Euh, ensuite je vais faire un git clone pour récupérer euh, donc le, les sources d'obs. Donc git clone, https, github.com, slash jp 9000 slash obstudio.git, ce que je vais faire tout de suite. Nous y voilà. On va télécharger tout ça. Allez, on est déjà à 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. Et nous y voilà. C'est bon. Maintenant, je dois avoir voilà, un peu plus de choses. Donc, je vais faire un CD OBS. Voilà. Euh, donc, j'appuie sur Tab à chaque fois pour faire l'autocomplétion euh, de, de ce que je tape. Donc, il fait le fichier le plus, le plus proche. Donc, voilà. donc, je suis dans le dossier OBS Studio qui est rempli de bordel. Euh, maintenant, je vais créer un dossier build. Donc, mkdir make directory build et cd. Build, change directory, build. Tout aussi vite, bien sûr. Euh, maintenant, on va passer à la compilation en utilisant CMake. Ce que je vais faire. Voilà, nous y voilà, c'est bon. Tout se passe bien. Il a trouvé FFmpeg. Et les fichiers ont bien été écrits dans le dossier build. Ensuite on va faire un make-j4. Et là c'est parti donc la fin de l'enregistrement était comme on aurait pu s'imaginer foirer euh, donc je vais refaire un enregistrement donc pour la dernière étape en plus j'avais fait un fail donc là ça me donne l'occasion de, de pouvoir euh, réexpliquer la chose donc euh, on en était à make-j4 j 4 euh, donc ça, ça c'était effectué on avait fait la compilation, maintenant il fallait faire le paquet et l'installer donc on a le terminal comme tout à l'heure on copie check la commande check install mais d'abord on met sudo super user d'où mot de passe rien de spécial première difficulté donc là on doit choisir euh, on doit choisir si on veut créer euh, si l'utilisateur doit créer un set de documentation pour le paquet on met oui parce que ça dérange pas alors là euh, ensuite il propose euh, D'écrire de, une description du paquet, donc euh, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Euh, moi j'ai mis paquet fait main, compilé main euh, OBS Studio voilà, OBS Studio, euh, donc c'est ce que j'ai mis. Vous pouvez mettre peu importe, n'importe quoi, mais faut que... Après, il faut Après, il nous propose les différentes, euh, les différentes euh, métadonnées qu'il y aura avec le paquet. Euh, c'est bon, il suffit d'appuyer sur Entrée. C'est pas un paquet destiné à la diffusion, donc c'est pas important. Voilà, il, il prépare le paquet. Euh, après il nous a vertiqué des fichiers dans le qui sont dans le fichier, dans le dossier Home, dans le répertoire Home, donc on va mettre euh, non on ne veut pas qu'il nous les liste, et on va mettre oui Y, donc N et Y, voilà, Y. Euh, on veut qu'il nous les qu'il les exclue. C'est bon, il est en train de faire la chose. Il crée le paquet du Debian, ça prend quelques quelques secondes quand même. Désolé. Euh, il installe le paquet ça va prendre aussi quelques secondes et... attention... nous y sommes, ça y est the new package ad, has been installed and saved to. Donc euh, c'est fini, le nouveau paquet a été installé et sauvegardé dans euh, slash home, euh, slash utilisateur slash le dossier qu'on avait sélectionné slash OBS studio, slash build et donc le nom du paquet donc OBS studio, la date euh, tiré git 1, tiré du 8 m64.deb donc un paquet Debian. Debian On peut le supprimer puisqu'il a été installé automatiquement en faisant des DPKG, donc Debian Package, R, donc remove OBS Studio, mais c'est pas ce qu'on veut faire, puisqu'on veut l'ouvrir. Chose que l'on va faire. Chose que l'on va faire Oui, chose que l'on va faire. Et donc il démarre. Et voilà. Donc ça y est, nous avons OBS Studio, même s'il si s'appelle OBS, mais c'est pas grave, euh, d'installer sous Debian. Euh, là, ce sont les scènes que j'avais de l'ancienne installation que j'avais faite et donc ils sont toujours là, il n'y a pas de problème, par paramètres utilisateurs avait été sauvegardés même si j'avais supprimé le paquet. Et donc nous dit, voilà, ça y est, il n'y a plus de problème, tout fonctionne, et voilà. Euh, donc je vous dis à tout de suite pour la partie sur, euh, sur l'utilisation euh, de ce merveilleux logiciel, que euh, l'utilisation, ça consistera tout simplement à faire un enregistrement. Donc je vais enregistrer l'enregistrement, enfin, je vais me débrouiller. Et, euh, et à faire euh, une diffusion en direct euh, qui sera disponible euh, sur ma chaîne en même temps, euh, juste, juste, avant, euh, juste avant cette vidéo-là. Euh, puis qui sera mise à la fin de la vidéo pour pas que vous ayez à aller regarder le, la diffusion en direct de test. Euh, donc voilà, là comme vous pouvez voir, on peut jouer avec, euh, avec les fenêtres. Euh, rien de... Enfin, c'est très amusant, mais voilà. et euh, un, donc un programme très complet merveilleux euh, qui fonctionne. Donc je vous dis à tout de suite pour l'utilisation